Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Mieux que la bourse <rire> en tout cas pour les investisseurs qui ont perdu plus de 10% en une semaine sur le CAC 40 et c'était pareil sur le Dax. Donc les marchés financiers ont méchamment dévissé donc 10% sur une semaine, 4% sur la journée d'hier vendredi. Donc euh, ça fait mal hein, quand, vous voyez, quand vous voyez une chute comme ça, ben ça ça fait de la peine pour les investisseurs à long terme parce que lorsque vous avez des, des positions donc euh, des grosses positions, le déboucler quand ça chute comme ça c'est pas évident parce que personne n'a envie d'attraper un, un couteau qui tombe hein. donc il est très difficile dans ces circonstances donc de de vendre ce qu'on possède et surtout si vous investissez sur des actions c'est peut-être plus facile sur les indices mais sur les actions même c'est très compliqué quand vous avez une action qui, qui dévisse aussi rapidement dans une journée comme vendredi et eh bien je crois que ceux qui ont ont des investissements comme ça, ils peuvent que, que regarder, euh, regarder la, la chute euh, sans pouvoir rien faire. Donc c'est bien, bien malheureux mais c'est le risque de, de trader euh, donc à long terme. C'est pour ça que moi je dis depuis, depuis des années, tradez à court terme, faites du scalping, clôturez vos positions en fin de journée à ce moment-là il n'y a pas de problème et on peut vraiment tirer profit de journées et de semaines comme celles qu'on qu vient de, de vivre. Parce que qu'est-ce qui se passe quand, quand, vous avez, quand vous voyez en début de journée, si on regarde ici par exemple ceci, vous voyez avec le market profile, qu'est-ce qu'on a vu en début de journée ben On a déjà vu le marché qui ouvrait en dessous donc de la veille, vous voyez ici donc en dessous de la veille. Et après lorsqu'on a cette information-là, ben on sait en voyant euh, une configuration comme ceci durant la première heure, le marché donc, qui continue à descendre ben, qu'on va avoir euh, probablement une, euh, une poursuite de la, de la chute. Et bon on a, eu, on a eu une chute assez forte encore hier, donc très forte et on est arrivé à toucher les, les 13 000. Donc c'est clair que lorsque vous savez maîtriser des, des outils comme le market profile ben vous voyez qu'il qu y a des opportunités fantastiques à faire mais au jour le jour. Donc vous voyez ici ce qui s'est passé et puis le marché a rebondi sur les 13 000 et il, il est remonté. Là on a des bougies en 30 minutes. Mais c'est comme ça qu'on peut tirer profit de, de chutes de marché aussi fortes que celles qu'on qu vit en ce moment. Donc là, pour ceux qui font du trading à court terme, c'est une opportunité, une chute comme ça. Ceux qui, qui malheureusement, euh, tradent à plus long terme, font font du swing trading, eh bien, c'est très dangereux, très dangereux parce que tout peut arriver. Et lorsqu'il se passe euh, des, des événements comme la guerre en Ukraine, eh bien, c'est clair que c'est extrêmement dangereux de faire, de garder ses positions euh, lorsqu'il y a des événements comme ça. Donc Trader à court terme c'est saisir des opportunités lorsqu'on a des, des marchés qui bougent aussi fortement. Vous imaginez 4% sur une journée si vous avez des, des centaines de milliers d'euros ou des, des millions investis, ben ça peut être une catastrophe pour vous mais ça peut être aussi une opportunité. Tout dépend un petit peu de la, la manière dont vous tradez. Donc ça fait des années que moi j'ai bien vu que c'était beaucoup moins risqué et qu'on pouvait saisir des opportunités en tradant à court terme. Donc quel que soit le mouvement du marché, que ce soit à la hausse ou à la baisse, lorsque vous faites du trading à court terme, vous pouvez saisir des opportunités comme cela. Il y a encore très peu de gens qui, qui, qui comprennent qu'on puisse gagner lorsque les marchés baissent, lorsque les marchés chutent. Mais oui on peut faire des journées fantastiques avec euh, des mouvements comme ceci. Et donc euh, ça c'est le CAC 40, il s'est passé exactement la même chose sur le DAX. Donc euh, lorsque vous allez voir euh, le marché comme le DAX, eh bien, vous voyez on a eu exactement la même chose. Donc le CAC 40 et le DAX ont dévissé très fortement euh, cette semaine. Donc ce sont des opportunités qu'il ne faut, qu faut pas rater donc euh, ce n'est pas catastrophique parce que des entreprises perdent de l'argent comme ça. C'est comme ça, c'est l'économie, c'est la politique qui fait ça mais vous en tant que particulier saisissez des opportunités comme cela, apprenez des méthodes qui vous permettent de, de saisir cela. On, on ne peut pas investir en bourse en se disant j'investis, ça va toujours monter. Non, vous voyez, il y a peut-être des gens qui ont perdu la, la totalité de leur capital en une journée hier. Donc, euh, c'est clair qu'il y a des méthodes pour gagner en bourse, mais les gens vont vous dire ⁇ ah oui, c'est dangereux, la bourse ⁇ Oui, c'est dangereux lorsqu'on ne, lorsqu ne sait pas ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc c'est un métier, c'est une activité dans laquelle on peut gagner beaucoup d'argent mais il faut apprendre euh, ce qu'on qu peut faire et comment gagner de l'argent quelle que soit la manière dont, dont évolue le marché. On en a bien la preuve actuellement, c'était une formidable opportunité de, de trader euh, comme une journée d'hier. Donc si on regarde ce qu'a fait le marché, ben vous voyez la, la première erreur ce qu'il a fait là, puis il a fait mine de monter, de monter, et puis hop, il s'est écroulé. Il s'est écroulé, donc euh, c'était vraiment une une opportunité lorsqu'on a vu donc qu'il a qui cassait ici le bas, ben on savait qu'il allait descendre beaucoup plus bas, et l'objectif euh, des, des 13 000 était bien sûr évident sur euh, sur le Dax. Donc on a une très bonne journée pour faire des de très bonnes opérations hier et les, les journées précédentes de la semaine on voyait aussi très clairement. Donc là on voit un marché qui ouvre et puis qui monte donc on sait qu'on a une très bonne opportunité à partir du moment où le marché sort d'ici. Donc vous voyez il sort par le haut, ben on savait qu'il fallait trader vers le haut. Le lendemain qu'est-ce qu'on a ben On a de nouveau l'inverse. Et donc lorsqu'on a cela on a différentes configurations et si on regarde les autres journées ben on a eu toujours des journées très intéressantes cette semaine pour ceux qui savent maîtriser un outil comme le market profile. Donc trader à court terme euh, au jour le jour donc faire du day trading parce que vous pouvez garder des positions pendant plusieurs heures aussi. Euh, il ne faut pas forcément euh, être toute la journée devant votre écran mais lorsque vous avez des outils comme cela mais qu'est-ce que c'est agréable, qu'est-ce que c'est facile de trader lorsqu'on a des, des, des journées avec des mouvements comme ça. Mais c'est un plaisir hein, parce que vraiment euh, on fait des gains très importants. Donc dites-vous bien que si vous vous intéressez à la bourse, ben, ça peut être catastrophique pour certaines personnes mais pour d'autres ça peut être fantastique des journées comme ça. Donc je pense qu'on on vit actuellement vraiment une, une leçon pour, pour, pour démontrer que le trading à court terme est vraiment la manière la plus efficace de trader et la moins risquée. Parce que vous, vous protégez votre position dès que, dès que vous êtes en gain, vous la protégez et vous êtes tranquille à ce moment-là. Tandis que ceux qui ont des investissements à long terme, du swing trading eh bien ça peut faire très très mal. Donc moi je vous conseille d'apprendre le scalping, d'apprendre le market profile donc il y a tous les outils euh, qu'il faut pour cela dans euh, mes formations donc euh, sur seformerautrading.com, donc mes sites web. Euh, vous avez la possibilité d'apprendre cela maintenant. <rire> la balle est dans votre camp, à vous de choisir euh, ce que vous voulez faire, euh, de quelle manière vous voulez trader, subir le marché ou profiter euh, de, de mouvements comme ceux qu'on vit actuellement. Voilà, j'espère que vous appréciez mes vidéos. Mettez un pouce vers le haut, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez gagner en bourse, je pense que ça vous aidera. Et merci à David, un de mes étudiants qui a fait ce, ce gentil témoignage que vous pouvez écouter ici. Donc euh, lui aussi fait du trading depuis quelques années et il a pris donc euh, mes formations notamment ma formation Market Profile et ça l'a beaucoup aidé comme euh, beaucoup de mes étudiants. Voilà je vous propose d'écouter son témoignage. Bonjour à tous, je m'appelle David Biton, je suis thérapeute et trader indépendant. Donc j'ai choisi la formation de Serge parce que le market profile euh, me paraît être un outil indispensable pour trader euh, puisqu'après de nombreuses années ça fait dix ans que je trade et puis euh, je me suis rendu compte qu'effectivement euh, tous les indicateurs euh, ne servaient à, à rien du tout, sont plutôt des ramasse-miettes où vous arrivez en fin de tendance ou en fin de correction et vous récupérez euh, 5-10 points et au final vous vous retrouvez toujours à perdre de l'argent alors que lorsque vous tradez le, le prix, <coughs> ça s'avère beaucoup beaucoup plus efficace, donc j'ai choisi Serge parce que c'est quelqu'un de sympathique, euh, qui ne se montre pas devant une Porsche ou une villa de 250 carrés. c'est quelqu'un qui est simple et du coup bah, j'ai eu confiance en lui, j'ai pris sa formation et euh, bah, grâce à lui, euh, enfin, depuis 10 ans, ça fait un mois que je gagne et par rapport au capital que j'avais il y a un mois, et eh bien là j'ai repris 50% de ce que j'avais donc j'avais 700 euros euh, le mois dernier et là maintenant je suis à euh, bah, 700, plus ça fait 1050, 1050 euros, 1100 euros. Donc j'ai gagné grâce au Market Profile, donc j'utilise le matin, euh, bah, je suis ses conseils, j'attends 9h, 9h15, je prends un trade, euh, si le marché me donne tort, je patiente et je regarde ce qui se passe et en général le deuxième trade c'est le bon. Donc voilà, c'est ce qui m'a permis de régulièrement prendre un petit peu tous les jours euh, et de réaliser cette performance. Donc euh, bah, n'hésitez pas, prenez la formation de Serge. Je pense que vous ne serez vraiment pas déçu si vous l'appliquez. A très bientôt